Salut! On m'entend du temps de nul, A guéri, d'une tombe Allez! Mais, <médicules> est donc, quand on en a de sorti. T'as malé, doigts, et quand de Vraiment, dis-fais-les, évite pas qu'en maman Mais, wa pas qu'il y Mais ouah, pas qui y avait ça, ouah, il vrai, va. dans mon loup, ouah, pas en cou. à J'ai servi de en oasis Erbudyé Canaloa mais nul n'élevait nos vis Béa et dus, Prenez de fond, Tinder Plus Mais n'est qui ont vu le n'y a Ce et ils Vandagé et d'art ma affaire Mais d'abord aux mais l'ardon donc ils cherchent et Mais vos arpa pas qu'il y ait A au béba. Mais vos arpa pas qu'il y ait diversa. A vous, au béba. Adon tout le pavine cassé. Où est leur paquet, bé en paquet. Hey yarindeo ahon agou bikethel de blanc pour agran n' passe ni paquer les biket kit barré des guerre et je suis quand ardis ni j'aime la hétant d'apiche béque mais on a pas que on Et ne mais on pas Allez, salut dans ma web et une cause. Qu'est-ce dans une